Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je voulais d'abord parler des autres tutos qui permettent de télécharger des emojis sur n'importe quel serveur Discord Donc il y a ce tuto qui a fait 27 000 vues Alors, je vais pas vous dire de la merde mais euh, ça utilise les tokens Discord et le token Discord ça permet de se connecter entièrement à votre profil, c'est à dire que euh, c'est quelque chose d'au-dessus des deux étapes de vérification, voilà. Si quelqu'un de mal intentionné a votre token, il a basiquement accès à votre Discord, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais euh, voilà, je le recommande pas. J'ai mis à jour mon tuto, donc celui-là, et c'est pour ça que je suis en train de le refaire, donc euh, celui-là il va disparaître. Discord, emoji downloader, voilà, il y a des nouvelles instructions, plus claires, plus courtes. Et du coup, on va télécharger tout ça. Donc, on va d'abord télécharger emoji.js. Je l'enregistre dans mon dossier Discord Emoji Downloader, le voilà. Pareil pour emoji.html. Pareil pour wget. Donc voilà, wget. Je enregistre la cible du lien sous dans ce même dossier-là. Et ensuite, je vais dans ce dossier. Voilà, donc une fois que je suis dans ce dossier, que j'ai téléchargé euh, tous les programmes qui constituent Discord Emoji dans le loader, il faut que j'aille me connecter à Discord dans un navigateur, que je me rende sur le serveur à Cambria et que j'ouvre le sélecteur d'emoji. Donc là, je suis sur le serveur Rivenst. Sur le serveur de Revenst, il y a un tas d'emoji vraiment très intéressants. C'est ça qui est rigolo. Mais il y en a vraiment beaucoup. Donc si je devais les télécharger manuellement, bien sûr, ça me prendrait plus de temps. Dans le dernier tuto, il y a quelqu'un qui m'a dit que F12, ça marche pas. Là, je vais faire ctrl MASH i Ça va ouvrir l'inspecteur. J'ouvre le sélecteur d'emoji. Et là, ce qu'il me faut, c'est euh, cet outil-là, qui permet de sélectionner un certain élément sur la page. On peut aussi faire ctrl mash c pour sélectionner. Ça marche sur Chrome et sur Firefox. Je sélectionne Revenst. Je monte la catégorie de 1. Voilà, et là on va voir, euh, on va observer cette zone là, qui s'agrandit au fur et à mesure que je descends, et qui diminue au fur et à mesure que je monte. Donc le problème c'est qu'il va nous manquer certaines lignes, donc ça je vais vous montrer comment régler ce souci là. Je vais faire copier l'intérieur du HTML. Dans affichage, il faut avoir coché extension de nom de fichier. Et... Euh, pour mon emoji.html, je vais faire clic droit, renommer, et là je mets .txt. Voilà. Une fois que c'est un .txt, je peux double-cliquer dessus et il va me proposer d'ouvrir avec le bloc-notes. Donc là, bah, j'ai ajouté les instructions sur la page directement. C'est ces quelques changements qui font partie. Ce dont j'ai besoin surtout, c'est de coller tout ça ici c'est collé, je remonte et là ce qu'il me faut c'est ce qu'il y a après image class donc ça c'est le code dont je vais avoir besoin pour remplacer name une fois que ça c'est fait je regarde jusqu'où ça va en termes d'émoji donc là il va jusqu'à weird jumping ça c'est le dernier, et le premier sur lequel il va, c'est PPO, c'est celui-là, du coup j'ai pas les émojis qui sont au-dessus de ça, donc ce que je vais devoir faire, c'est refaire une inspection, et coller au-dessus, ou alors faire un deuxième passage, ce que je vais proposer, c'est de faire deux passages, donc ça c'est le passage de truc de fin, donc on retient bien, euh, il va jusqu'à ppho, Là, une fois que j'ai fait ça, je peux enregistrer, fermer, renommer emoji.html, ouvrir, là j'ai double cliqué, et en fait quand j'ouvre, je vois jusqu'où jusqu je suis allé dans le téléchargement, donc c'était jusqu'à celui-là, et ça. Donc là, maintenant, il euh, n'y a plus besoin de cliquer sur « Commencer le braquage ». Quand je fais F12, que je vais dans la console. Si j'ai pas fait mes modifications correctement, il y a ce message qui s'affiche, donc qui dit euh, ce que les gens ont pas fait. Parce qu'en fait, ce n'était pas expliqué dans le tuto précédent. Je copie tout. Copier le message. Et là, dans le Discord, Emoji, Downloader, ce que je peux faire, c'est CMD. Voilà, ça m'ouvre un CMD, donc ça, c'est... Ça marche sur les Windows euh, un jour. Sur les anciens Windows, ben, il y avait une autre technique. Et dans ce cas-là, je vous renvoie à mon tuto. Euh, donc c'est dans les fiches là, ça s'affiche. Et euh, ça marche également sous Linux, c'est juste que ça s'appelle pas PowerShell, ça s'appelle Terminal. Donc voilà, ensuite je fais CTRL-V. Et ça me crée automatiquement un dossier Emoji. Donc ça c'est très pratique pour, euh, pour pas s'embêter. Dans lequel ça va télécharger euh, tous les emojis qui... Euh, j'ai pu afficher en même temps et sélectionner dans l'inspecteur de page. Je fais entrer pour le dernier. Et là voilà, je les ai tous en WebP. Donc pour ouvrir les WebP, moi j'utilise un logiciel qui s'appelle KimGV. Bon, il est très pratique, très minimaliste en fait surtout. Et ça permet d'afficher des WebP parce que Windows ne peut pas afficher des WebP sinon. Et WebP, c'est le nouveau standard de Discord pour les images. Alors, euh, c'est un peu con. Ensuite, bah, je vais faire mon deuxième passage. Donc là, je suis toujours euh, dans la section du pont truc. Ça me sélectionne les bonnes lignes. Je vais copier l'intérieur du HTML. J'ouvre emoji.html. Donc, ça, cette fois, je fais avec euh, notre plus plus parce que c'est beaucoup plus pratique j'ai fait mon contrôle V, je fais contrôle S, je ferme, je recharge la page et là j'ai le reste. Je rouvre mon CMD. Je peux entrer pour le dernier. Voilà, et maintenant regarde, est-ce que j'ai le POGCHM toujours Donc voilà, c'était euh, télécharger des emojis avec deux passages. Et le script, il est à modifier à chaque fois qu'on change de serveur. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager. Et à vous abonner pour plus de vidéos dans ce genre. C'était Linux Player. Salut